Le jour où j'ai décidé de tout arrêter car je n'avais plus d'ambition. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, une histoire que j'ai vécue il y a de cela près de 6 ans où j'ai décidé de tout arrêter car j'avais des projets justement d'entrepreneuriat, j'avais des projets de vie et du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter pour prendre une autre direction. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment <rire> ne plus avoir d'ambition, en tout cas comment à ce moment-là, j'ai décidé de tout laisser, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, je t'invite à nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et laisse tes commentaires. Tu as la section juste en bas, tu peux nous poser des questions, proposer des sujets de vidéo, on y répondra directement. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer comment en seulement quelques années, j'ai pu bâtir un parc immobilier dans 5 pays différents en seulement 3 ans. cette vidéo, comme tu le constates, on est à la vallée de Bana, donc je suis venu ici pour voilà, rendre visite à ma grand-mère qui habite pas très loin, à 15 minutes. Et là, je séjourne ici avec mon équipe, ma fiancée, et voilà, on passe du bon temps. On est dimanche aujourd'hui, donc dépendamment de quand tu regardes cette vidéo, on s'est levé assez, assez tôt, justement pour te partager ce type de vidéo. Donc, au début, je voulais devenir ingénieur. Donc, j'ai toujours voulu devenir ingénieur en informatique. Malheureusement, les notes au lycée ne suivaient pas. Donc, euh, je me suis tout de suite retourné vers des études de commerce où voilà, j'ai étudié à Montpellier, Dauphine, Angleterre, etc. Et par hasard, finalement, je suis tombé euh, dans le conseil en système d'information. Voyant en fait ce que ce type d'études m'offrait, je me suis tout de suite orienté vers des cabinets d'expertise comptable. Donc, j'ai travaillé chez Deloitte. J'ai travaillé d'abord chez KPMG France, puis chez Deloitte Canada. Voyant également la plupart des success stories, euh, par exemple au Cameroun, ou même dans d'autres pays africains, j'ai remarqué que beaucoup travaillaient dans des cabinets d'audit, donc devenaient experts comptables, puis se lancer à leur propre compte, soit en créant leur propre cabinet, soit par exemple en devenant industriel. Donc ils se lançaient dans l'industrie. Ça peut être dans l'agroalimentaire, ça peut être dans l'industrie pharmaceutique, ça peut être dans, dans pas mal de choses. Et voilà, moi, c'est un modèle que j'ai essayé de suivre parce que je voulais gagner justement beaucoup d'argent, en fait. Je me suis dit, ben voilà, lui, ce gars, il a fait comme ça, il a travaillé chez Price, puis il a lancé son industrie. Aujourd'hui, les multimilliardaires en France CFA. Et je me suis dit, OK, je veux faire exactement la même chose sans même savoir si c'est ce qui me correspondait finalement. Et c'est là où, en fait, j'ai eu pas mal de frustration, tu vois, de me dire, bon, voilà, déjà, c'est chaud parce qu'on ne va pas se mentir. Il existe des moyens beaucoup plus rapides de devenir même millionnaire, voire même milliardaire en France CFA sans forcément se brûler... En se lançant dans, dans, des, dans, dans le secteur industriel sans forcément avoir à gérer beaucoup de personnes sans forcément avoir à avoir beaucoup de pression qui te demande d'être là physiquement quasiment 11 mois de l'année pour être sûr que voilà tu ne te fais pas voler de l'argent pour être sûr que tu que tout roule bien etc et que tu assures une certaine performance pour ton entreprise et lorsque je me suis renseigné justement je me suis dit, euh, ben, est-ce que c'est ça que je veux réellement Et même, je ne suis même pas sûr que j'y serais arrivé si je m'étais lancé dedans. Parce que honnêtement, hein, je respecte ces personnes qui arrivent à ce niveau-là, mais c'est très challengeant. Et on ne va pas se mentir. Depuis que j'ai adopté un certain style de vie, genre en mode lifestyle business, dans le sens où voilà, je voyage quasiment tous les trois mois, je ne dépends de personne. Je peux être au village, comme tu le constates, et travailler de partout dans le monde avec mes équipes qui sont partout dans le monde. Les deux business models, je me suis dit, ok, je préfère potentiellement gagner moins, mais finalement gagner plus parce qu'on ne va pas se mentir. Le temps, c'est important. Donc, il faut avoir plus de temps peut-être pour toi, plus de temps pour ta famille, plus de temps justement ben, de découvrir pas mal de choses. Le fait que j'ai voyagé dans pas mal de pays, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a rendu plus humble de voir comment ça fonctionne dans d'autres pays. Ça m'a permis de voir les difficultés que certaines personnes ont dans d'autres pays. Tu vois, on est au Cameroun, on se plaint des fois que oui, euh, l'administration, c'est comme si, oui, la pauvreté, etc. Moi, je suis allé dans des zones où vraiment je me suis dit, on a de la chance d'être au Cameroun. Et même lorsque je vais en France ou au Canada, je me dis, on a de la chance d'être en France ou au Canada parce que il n'y a pas le même type de problème, par exemple. Ça m'a appris à voir les choses autrement. Ça m'a appris à prioriser certaines choses, telles que la santé. Tu vois, là, je prends beaucoup d'intérêt pour ma santé. Ne pas travailler beaucoup pour te préserver, en fait, par rapport à ta santé. Ça augmente ton espérance de vie. Travailler beaucoup dans des secteurs où on te demande d'être là physiquement tout le temps et surveiller, voilà, tout le temps, crier et tout, et tout, et tout, ça diminue ton expérience de vie. J'ai également porté mon intérêt sur mon équilibre vie perso, vie pro, justement. Donc, comment potentiellement passer plus de temps avec ma famille comment à la fois en travaillant. Là, par exemple, je suis en train de, de, de travailler, mais je suis proche de ma famille également. Donc là, juste après cette vidéo, je vais aller prendre le petit déjeuner avec ma grand-mère. Comment, justement, ben, trouver cet équilibre Et comment, également, gagner de l'argent On ne va pas se mentir. On veut gagner de l'argent parce que l'argent, justement, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça amplifie la personne que tu es. Mais à un moment donné, je me suis dit, donc voilà, ça sert à quoi de gagner 100 millions Par exemple, 100 millions, je te donne un chiffre comme ça, hein. Mais entre gagner 100 millions et gagner 10 millions, genre on va dire tu gagnes 100 millions, mais ça te demande justement beaucoup d'énergie, ça te demande beaucoup d'années d'implémentation. Ça te demande beaucoup de, je ne veux pas dire risque, parce que les risques on en prend tous les jours, mais ça te demande beaucoup justement d'engagement qui peuvent avoir un impact sur ta santé, sur ta vie personnelle, sur ton entourage, etc. Ou gagner moins, mais justement avoir... Une certaine liberté avoir du, le choix en fait justement de te dire ok je peux gagner plus mais je privilégie ces aspects là de ma vie je peux gagner plus mais je préfère potentiellement passer plus de temps avec par exemple ma grand-mère qui voilà elle commence à vieillir etc on va se mentir moi je préfère l'autre option parce que je pourrais gagner plus d'argent je pourrais me dire ok je vais bâtir un empire avec euh, 2000 personnes qui travaillent pour moi etc mais je me dis non je préfère avoir quelque chose de significatif pour ne pas dire gros, mais je privilégie aussi certains aspects de ma vie. Et de par mon activité dans l'immobilier, et c'est là où je veux en venir, c'est que finalement tu impactes la vie des gens. Tu impactes la vie des gens, tu impactes un grand monde, tu impactes toutes les générations parce que tu sécurises des familles dans des logements décents, dans des logements de qualité, qui leur permet voilà, de grandir, qui leur permet de vivre des expériences familiales, qui leur permet justement... Ben, de vivre en fait de, de bâtir leur avenir et ce pour les parents puis pour les enfants etc donc ça a également un impact c'est pas juste euh, tu loues le logement encaisses tes loyers c'est terminé c'est que tu, ils sont en sécurité chez toi parce que tu as la responsabilité en tant que propriétaire de les mettre en sécurité également avec le business en ligne que j'ai développé aujourd'hui on impacte des centaines de milliers de personnes par an rien qu'à travers nos vidéos on a une chaîne youtube qui a accumulé plus de 2 millions de vues où moi je te parle, voilà, a un impact sur des personnes c'est un impact à grande échelle et je ne suis pas sûr que j'aurais eu cet impact là en me lançant dans un autre type d'activité donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit voilà, j'ai tout laissé par rapport à ce que je voulais faire par manque d'ambition peut-être, mais par choix par choix justement de pouvoir décider ce qui est le plus important pour moi parce que tu as des personnes qui qui sont ambitieuses, qui bâtissent des empires mais Derrière, elles n'ont pas le choix, c'est-à-dire elles deviennent prisonnières finalement de leur entreprise. Si le gars n'est pas là pendant 5 mois, tu es sûr qu'il y a des millions qui vont être détournés. Si le gars il n'est pas là pendant 5 mois, tu es sûr que les process ne vont pas tourner. S'il n'est pas là pendant un certain temps, aucune prise de décision ne se fait. Tu vois, alors que moi, je suis là tranquillement au village, voilà, je sais que j'ai mes équipes, que ce soit au Maroc, au Cameroun, au Canada, un peu en France également. Ça tourne parce qu'on a justement mis en place des processus qui permettent d'avancer sans forcément se brûler. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Je t'invite aussi à nous rejoindre dans notre prochaine Masterclass. Tu as le lien juste en dessous. Tu vas justement comprendre ce que je veux dire par avoir le choix. Avoir le choix potentiellement de voyager, avoir le choix de passer plus de temps avec tes proches et avoir le choix même de bâtir un avenir pour tes proches, pour tes enfants, etc. Tu as le lien juste en dessous. Tu te connectes. Tu pourras justement regarder cette Masterclass-là et aussi poser tes questions et t'entretenir avec nous pour qu'on t'aide également à avoir le choix potentiellement d'investir en immobilier pour avoir un impact plus significatif dans ta propre vie et auprès des personnes qui t'entourent. Je te remercie beaucoup. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.